Extinction totale des lumières. Ah bon On n'a pas bien compris le principe. Il n'y a pas de principe. Si tu gagnes un point, si tu perds moins Professeur de... Sonia, permettez que je demande qu'on mette la lumière plein feu sur Linjaber, Jaber, qui est déjà une lumière en soi, donc oh, trop de lumière ne gâte pas la lumière. Voilà ça, de... Mais les yeux. Voilà ça. Alors, rien de compliqué, je vais te lire une phrase. Il y a deux mots qui sont prononcés de la même façon. Il faudra me dire comment tu les écrirais si tu étais à l'école, en classe. Ok, okay c'est de l'orthographe, pure et dure. Tu actionnes le buzzer avant et tu auras 10 secondes pour répondre. Je te lis donc cette phrase qui t'est destinée. J'espère qu'il n'est pas tard pour lui de mettre fin à ses tards. J'espère qu'il n'est pas tard pour lui de mettre fin à ses tards. 15 secondes, buzzer avant. Comment écris-tu les deux tards T-A-R-B. avant. T-A-R-B. Simple. J'espère qu'il n'est pas tard. T... A, 2, R, E, S. On ne souffle pas. J'espère qu'il n'est pas tard. T, A, R, D. Pour lui Attention, on ne souffle pas, Marie-Catherine. Marie-Catherine. tard. T, A, 2, R, E, S. Ce sera tout oui. Ce sera ton dernier mot Oui, je pense. 5 secondes. Ce sera ton dernier mot. On ne souffle pas, attention. Vos micros sont ouverts dans tous les cas. 15 oui. secondes. On va se limiter à ça. Et puis Moins 2. T-A-R-E-S ah, pour le deuxième, voilà. le premier T-A-R-D. Vous tombez à 9, oh là là, vous perdez non, deux points. Extinction de lumière sur euh, Lynn. Je vais me tourner à présent vers euh, Marie-Catherine Coissy qui a ses temps perdus donne aussi des cours et tenez-vous bien de français. <rire> ah, pourquoi tu précises comme ça <rire> Allez, je lis cette jolie phrase. Plutôt simple, je pense. En Suisse, les peintes sont peintes aux couleurs traditionnelles pour attirer les touristes. En Suisse 15 secondes. La phrase s'affiche à l'écran, tu peux lever la tête et voir. C'est à toi de voir. Baiser avant. En Suisse, les peintes sont peintes aux couleurs traditionnelles pour attirer les touristes. Donc les peintes, euh, P-A-I-N-T-E-S. Peintes aux couleurs, c'est P-E-I-N-T-E-S. Ce sera ton dernier mot je suis tombé à 7. Voilà, Paint. Le premier paint, c'était plutôt P-I-N-T-E-S. Le deuxième, effectivement, P-E-I-N-T-E-S. Extinction wow. lumière sur Marie-Catherine Coissy. Wow. Je vais me tourner à présent vers euh, Sandrine Jeremaya euh, <rire> <Jérimaya, rire> Awa Sanoko, pour qui j'ai une phrase toute simple. On va être gentil. C'est toujours simple. Mmh. J'ai la chair de poule, rien qu'à voir cet éminent professeur arrêté à cette chair. Comment écris-tu de chair Buzzer avant. On ne souffle pas dans le public. 15 secondes. Alors, j'ai la chair de poule. J'ai la chair, c'est C-H-A-I-R-E. On bon. ne souffle pas Attends, Dans tous le les cas, ceux qui ont les tessereux savent qui a attaché à l'école. Je crois sans E. Donc, non, Je vais H savoir le premier chair. 5 secondes. Premier -H -A -I -R. chair, c'est qui C-H-A-I-R. -E Ce sera ton dernier la mot chair, oui. La deuxième chair euh, C'est quoi, professeur, Professeur, arrête, Arrêtez à cette chair. Chère. Oui. Euh, C-H-A. À cette chair. Professeur, arrêtez à cette chair. C-H-A-I. Non, E-accent, non. Je suis obligé de te couper là maintenant, si tu ne donnes pas non, le, c -H -A... le dernier mot. Non, C-H-A-I-R. Ce sera ton dernier mot, bien sûr. Vous tombez à 15. Pour le deuxième chair, il fallait dire C-H-A-I-R-E, comme la chair non, de l'UNESCO. Premier chair, j'ai dit C-H-A-I-R, c'est bon. Le premier, c'est bon. Le deuxième, c'est pas bon. C'est cumulatif. Mais j'ai trouvé un, non Non, non, ça marche pas comme ça. Mais <rire> arrête ça. Si tu es 10. Dit... Arrête Allez, ça. Allez, extension lumière, c'est Yawa. Qu'est-ce que je t'ai fait <rire> Je vais vous tourner vers quest Celle que qu -ce qui, toute sa vie, a combattu quelqu'un parce qu'elle ne voulait pas payer la dot. Mais ce soir, il y a une dot à payer, c'est celle du vocabulaire. Oh là là J'ai une phrase toute simple pour toi également. D'accord. Les signes nous montrent que la migration des signes est imminente. Oh, ça c'est bien. Attention, silence plateau, Wassanoko. Comment écris-tu les deux signes 15 secondes, heures avant. Les signes. S-I-G-N-E-S. Deuxième signe. C'est la migration des signes et une. Quand vous soufflez, ça fait moins 5 à l'équipe. Donc, S-I-G-N-E-S. Pour le deuxième également. Ce sera ton dernier mot. Oui. Vous tombez à 13. Voilà, signe l'animal. l'oiseau. c Y g n e S et le premier S-I-G-N-E-S. Je rappelle le score voilà. au nous terme donc de ce 1-2. Sauf moi, j'ai trouvé le score. 13-7. Ce sera mot. tout pour le 1-2. Euh... Que la lumière soit. Yeah! Il n'y a pas de deuxième chance. Non, il n'y a pas de deuxième chance. Allez, mesdames. 13-7. No, no, no.